Je suis allé me former au départ en espérant trouver des trucs, des astuces. Et j'ai découvert beaucoup plus que ça. J'ai découvert une philosophie avec effectivement un état d'esprit. Et j'ai découvert aussi que le champ d'application, il est très large. Donc moi, j'ai eu envie de devenir plus, je dirais, autonome, plus responsable dans ma vie perso et pro. Et du coup, la PNL a répondu à toutes ces attentes.